Aujourd'hui, je vais apprendre mon nouveau métier de consultant en progiciel de gestion. Et pour cela, je vous emmène bosser chez OGI, une société de services en plein essor et qui recrute beaucoup en ce moment. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Géry, je suis Gaëlle Motin, la directrice générale d'OGI. Bah, je suis ravie de t'accueillir dans nos locaux de de Bretagne. Et bah, merci beaucoup Gaëlle. En plus, j'ai entendu dire que tu recrutes en ce moment. Moi, c'est un job qui m'intéresse. On peut en discuter ensemble. Avec plaisir, je te propose un café, suis-moi. Allez. Bon, Gaël, merci beaucoup pour le café. Avec plaisir, Géry. Explique-moi ce que représente OGI aujourd'hui. Alors, OGI, c'est une société de service. Notre job, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs logiciels de gestion, type paye, finance, gestion de facturation, gestion de production. C'est une société que tu as créée Non, OGI a été créée en 2000 et on a repris l'entreprise avec Julien Miconnet, mon associé, en 2013. À l'époque, il y avait 16 personnes et aujourd'hui, on est 50. Ah oui, d'accord. Donc, je comprends mieux pourquoi tu recrutes aujourd'hui énormément, c'est ça Ah euh, oui, je te confirme. Euh, on a euh, aujourd'hui euh, énormément de projets. Euh, un chef d'entreprise, euh, aujourd'hui, il a besoin d'outils performants, pérennes, euh, outils informatiques qui vont l'accompagner dans le pilotage de son entreprise. Et donc, notre notre job à nous, c'est d'être euh, voilà, présents à, à leur côté pour euh, les aider dans ces projets informatiques. D'accord. Et quels sont vos chiffres clés à vous, chez OGI Alors, nous sommes euh, un peu plus de 50 personnes, que tu disais, Voilà, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 800 clients aujourd'hui sous contrat d'assistance. Dans toute la France toute la France, tout euh, de des, voilà, des entreprises de belle taille, euh, tout secteur, euh, euh, type Michel et Augustin, Giboire euh, euh, dans l'Ouest, Prince de Bretagne, euh, Tricot Saint-James. Euh, ah, des belles, R, enseignes. des <rire> belles enseignes françaises. Exactement. Et donc ton actualité, c'est le recrutement. On le disait, sur quel type de profil, euh, plutôt alors, consultant, c'est ça Alors, on cherche en ce moment des consultants euh, dans le domaine de la comptabilité, de la paye des ressources humaines et de la gestion. Ok, alors moi, ce job m'intéresse vraiment, mais en quoi il consiste au juste Alors, le consultant, tout d'abord, il va aller euh, analyser euh, chez le client euh, ses besoins, euh, ses règles en termes de fonctionnement. D'accord, donc une première phase d'audit, c'est ça Première phase d'audit, absolument. Ensuite, il va paramétrer l'outil, le logiciel, il va le personnaliser avec les données de l'entreprise pour ensuite pouvoir former les collaborateurs. Euh, L'utilisation. Tout à fait. Et puis la dernière étape, c'est une fois que le client il est opérationnel, c'est de pouvoir l'assister au quotidien dans son utilisation courante euh, via une hotline euh, classique euh, sur les outils de okay. gestion. Et alors pourquoi travailler chez OGI plutôt qu'ailleurs finalement Alors, chez OGI, le, le, le consultant il va bénéficier d'une formation solide. C'est un métier très enrichissant euh, qui nécessite des compétences techniques relationnelle et une très bonne notion, de, de très bonnes notions de gestion. On va aussi avoir beaucoup de perspectives d'évolution. On est une boîte qui grandit beaucoup comme tu peux le voir euh, et donc il y a des perspectives euh, d'évolution géographique en termes d'expertise euh, mais aussi euh, des postes de management. Voilà la boîte elle est jeune et donc euh, tout est possible. Et vous avez trois agences. Hein, ça. On a trois agences euh, ici à Rennes, enfin, à Charte-de-Bretagne, à Paris et puis à Lyon. D'accord donc l'évolution est possible aussi géographiquement. Aussi que que géographiquement disais... <rire> et puis le, une des raisons je pense du bien-être chez OGI c'est que c'est un projet, c'est euh, une bonne ambiance de travail, c'est une logique d'équipe. Euh, ça fait deux ans qu'on est labellisé Happy at Work. Et voilà. Ce qui est important pour nous, <rire> c'est que les gens se sentent bien. Et ça fait partie, des, je pense, des, des critères aussi euh, de choix euh, des candidats en ce moment. Bah écoute, c'est cool. Et alors, les qualités qu'il me faut, moi, si je veux rejoindre ton équipe euh, au GI, dis-moi un peu. Alors, il faut que tu sois organisé, bon communicant et que tu aies envie de relever le challenge. Bah, écoute, merci Gaëlle. Ben, merci à toi Jerry. Au GI, naturellement, ici on prône les 5 fruits et légumes par jour. Mmh. Où tu veux, on recrute à Paris et à Rennes. Mmh. Les deux, on peut intégrer et former un débutant. L'important, c'est d'avoir l'envie et la bonne attitude. Mmh. Si tu veux la paix, tu prends un logiciel de paye chez OGI. Notre ADN, c'est d'être compétent dans les deux domaines, d'accompagner nos clients dans les évolutions réglementaires et de faire de la veille technologique. Notre sujet fleuve en ce moment, c'est le prélèvement à la source. Gaëlle, merci beaucoup pour la découverte de ton job et de ton quotidien. C'est avec plaisir, Géry. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes d'OGI. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Donc du coup, sur le mois d'octobre... Oh, pardon, excusez-moi, je pensais que vous étiez en sophrologie. Ben vas-y, je t'en prie, installe-toi. Tu sais, une réunion commerciale, ça a des vertus sophrologiques aussi, hein. Bon, j'ai adoré bosser chez OGI, j'espère que vous aussi. J'ai senti une entreprise vraiment accueillante, une moyenne d'âge très jeune. Sympa comme tous les locaux. Et puis alors, le lundi, c'est corbeille de fruits. Le mercredi, séance de sophrologie collective. Et le vendredi, petit déjeuner partagé avec l'équipe. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne ici. N'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Ciao